Bonjour. Je m'appelle Laurie Roberto. J'ai passé ma carrière dans la salle de classe d'immersion en élémentaire et au secondaire, et actuellement j'enseigne quelques cours à la Faculté d'éducation en ligne et en direct. Le, la raison pour laquelle on exige un test de compétences pour uh, pouvoir suivre un cours en ligne, um, c'est pour s'assurer que les participants sont à, sont capables d'écrire, d'interagir en ligne d'une façon compétente. Um, les, cours sont, on est, on, non. les cours exigent beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de lecture. Donc, pour quelqu'un qui est moins compétent, ce serait, bien, moi, je dirais, presque impossible de répondre aux besoins de du cours. Le test est divisé en trois parties. Il y a une euh, compréhension de l'écrit, la lecture. Il y a une production de l'écrit, une petite dissertation. Et si le candidat réussit dans ces deux premières parties, ils sont invités à, à entreprendre une entrevue orale. Le test n'est pas un test de DEL formel, mais on suit un peu parallèlement à l'idée de standard de DELF B2. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est le standard, la norme ou le, le niveau de compétences nécessaire, vous pouvez toujours rechercher um, un B2 DELF. Vous savez que vous êtes prête à passer le test de compétences de l'université si vous avez passé du temps à vivre en français. Ça veut dire Interagir avec des personnes oralement, écouter, lire, écrire, parce que c'est un test qui requiert une certaine compétence, donc il faut une certaine préparation. Pour bien préparer le test, je me répète, il faut vivre en français. Ce n'est pas un test pour laquelle on peut se préparer dans, dans une semaine ou deux semaines. Ça prend bon, un diplôme de, de français de l'université ou ça prend une expérience à vivre dans une communauté francophone, travailler en français mais, et comme j'ai dit, vivre en français, lire, parler, écrire.